Bonjour à tous, c'est Nicolas du magasin Atoll à Istres. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui du choix d'une monture pour un enfant. C'est pas du tout le même type de choix que, que pour un adulte euh, par rapport à certaines contraintes morphologiques et aussi de vision. Donc, les contraintes morphologiques, il faut savoir que euh, les enfants n'ont pas du tout d'arête nasale, enfin très peu, et pas du tout les mêmes que, que pour les adultes. Donc, il est très important que la monture soit très adaptée à ce niveau-là, que ce soit des montures qui sont vraiment posent bien, qu'elles qu qu se posent naturellement, euh, confortablement, puisque derrière, ça va nous en rendre plein de d'autres choses. C'est-à-dire que si sur une monture enfant, elle glisse, elle descend tout le temps, il ne regardera jamais à travers les verres. Les enfants vivent et regardent toujours la tête en l'air puisque nous, adultes, ils nous regardent en haut et donc si la monture descend, ils regardent par-dessus, les verres ne servent à rien. Une fois sur deux, on est sur une correction à but rééducatif et dans 100% des cas, pour mieux voir. Donc, il faut regarder à travers les verres. C'est très important d'avoir une monture qui remonte un petit peu. Ça ne fait pas toujours plaisir aux parents, je sais. Euh, mais bon, à c'est la mode, donc ça va, c'est pas, pas gênant. Euh, mais il faut que la monture remonte pour que, quand il regarde en haut, il ne regarde pas par-dessus la monture. Quand Surtout quand c'est à but très éducatif. Si on, on a mis un verre plutôt qu'un autre, ou enfin, que l'ophtalmologiste a décidé que c'était ce verre-là qui allait peut-être recadrer, recentrer des axes visuels, etc. S'il regarde par-dessus et que ça ne sert à rien, et ben voilà, vous avez deviné, ça sert à rien. Alors le côté esthétique, c'est vrai, c'est important, mais il y a quand même quelque chose de primordial dans la vue de l'enfant et dans la vision qui se construit. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus sur la construction de la vision de l'enfant. Euh, vous pouvez regarder la vidéo sur l'ambiopie, vous pouvez regarder, la... enfin bon, il y en a, a quelques-unes. Et ce qui... C'est vraiment sincèrement primordial. Sinon, ça ne sert à rien d'aller lui mettre des lunettes si c'est pour regarder par-dessus. Et je sais que parfois, ça ne plaît pas forcément aux parents, mais c'est pour le bien de l'enfant. Et bien, écoutez, si vous avez des questions, je vous ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez jeter un œil aux autres vidéos en fouillant sur la page ou sur, euh, sur la chaîne YouTube. Tout dépend de là où vous regardez. Et je vous dis à très bientôt chez Atolaist. Allez, au revoir.